Moi, c'est Florent, un des frères Popote. Ancien chef cuisinier, je compose les recettes proposées sur notre site. Moi, c'est Romain, l'autre frère Popote. Je suis concepteur de site internet et goûteur officiel. Notre concept, c'est d'auto-proposer de des produits frais et de saison issus de l'agriculture locale. Tu choisis les recettes qui te font envie sur notre site internet, on te prépare les produits bruts en juste quantité, on te livre à domicile et tu n'as plus qu'à cuisiner en suivant nos fiches recettes détaillées. J'ai créé des fiches recettes simples qui permettront à tout le monde de prendre du plaisir à cuisiner. En complément de nos paniers recettes, on te propose une épicerie de produits locaux et une cave à vin en accord avec nos propositions culinaires. Ne te prends plus la tête pour savoir ce que tu vas faire à manger. Laisse-nous te guider pour te régaler toi et tes proches.